Et il est temps de se On se retrouve dans une nouvelle vidéo en compagnie de Myskizan. Comment vas-tu, mon petit Kizan Comment vas-tu, Kizan Mais ça va. On Comment tu Est-ce que juste tu peux nous ah dire c'est quoi cette belle map là euh, Bah c'est un quiz. Mais un quiz quoi, Simpson Exactement les Simpsons. Parce que là tu vois il y a la tête de fiches là-bas. Regarde, une... je suis en train de manger un notes. Bah c'est plutôt, Homer qui mange fiche, ouais. <rire> Omer, ton, ouais. Tu sais qu'Homer il est plus intelligent que fish, vous savez. Du coup les gars c'est un quiz. Homère ou il y a moyen en vrai <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Plus intelligent que fish, mais non euh... ouais, on l'a trouvé. Tu m'excuseras mais l'intelligence de fiche quoi On est très très très très bas Ouais Bon là on voit qui sur l'Instagram <rire> qui, qui est le, le créateur des Simpsons Tim Burton Trey Parker ou Mike Groening Bon ça ah, en vrai Bah parce que se mentir même connu <rire> J'ai tellement regardé de. tellement regardé d'épisodes qu'à la fin c'était remarqué. Bah, euh, ouais, bah merde. logique. Youtubeuse <rire> Ma <rire> Imagine Mars Youtubeuse, gros c'est une marge si je te bah, plais. Marge c'est pas le même casque. Elle casque il hein faut uh, la taille de ses cheveux le casque. Ah, tu m'étonnes Bah elle, pour... elle pourrait même pas mettre un casque en vrai. À moins qu'elle le met impossible. genre son front tu vois, en mode Naruto tu vois. Bon, on part un peu dans les délires, voilà en fait, sinon quelle est la couleur de la voiture Bon C'est le l'orange, hein Ouais, bien sûr, Non on peut pas bookter de comme si Ouais Quel est le journaliste de Springfield Bah, quête de... Non, c'est Julien Le Père, c'est c'est Julien Le Père, vous en moi là, tout Ah ouais Julien Le Père, ouais, ben les tu vas nous en François Hollande aussi, non Bah ouais, alors comment s'appelle le père d'Omer Simpson Abraham Simpson, ah. C'est Abraham Quel âge, a quel âge a Simpson 10 ans. Euh il y a 12. Euh, non. Ans. Bah y a ouais. F... Non, non en fait c'est n'importe ça parce qu'il y a un moment il y a 12 ans. Hein, dans les bah, plus.. Je pas, parce qu'au moins les épisodes que j'ai vu, il y a toujours eu 10. Garde ta vois, tête de poisson mais il y a vraiment. T'as un œil qui a 30 cm de l'autre. Ta tête elle peut délirer. Tu faisais avec une danse débile Oh ok. Euh non, non. Quel est le professeur de Lisa la de. c'est crapoublle dans crapoublle c'était c'est Bart je crois que c'est Elisabeth Hoover ouais non pas ouais c'est pas d'ailleurs donc pas ouais, Elisabeth Hoover allez alors ah, parce que crapoubelle, hein elle est bouddhiste ouais oh, euh, en vrai ouais je crois si, si, si, si, si. allez là, là, là, même dans là, là. dans le jeu les Simpson elle est bouddhiste sans pouvoir quelle est bah, leur ça professeur coup, bah, de... bah, voilà. bah, elle n'a hein. ouais. bah, hein. ouais. Comme appelle le pas de poubelle, Moi, ma poubelle. C'est Comment ça s'appelle le chien des Simpsons C'est petit de peu de Noël. Ouais. De... Le chien le premier. C'est C'est, sais Ouais, bah c'est normal, c'est un chien qui court, tu sais, le chien qui court, là. Bah, ouais, ouais, ouais, ouais, les saucisses. Mec, là, non, ça n'a rien à voir qu'un chien de saucisse, mais ouais, si tu veux. Le chien va sortir un chien merguez aussi, tranquille, bon. Ah, qui a Qui appartient les le midi marché des Bah, c'est à toi. APU pu. A pu. A pu. Ah, y a pu. APU Mec, les noms sérieux. Quel est le métier de Lenny et Carl? Et Carl, pardon. Employé à la centrale nucléaire, policier ou garde du corps du maire. Ouais. Bah, ils sont et employé. employés. Ah, ça entra le mec Avec Simpson Lambert. Mais... Ah, celui-là, par contre, je l'ai vu. Est... Quelle est la bande dessinée que Bart a créé sur son père? J'ai vu l'épisode il n'y a pas trop longtemps. C'est Papa Furax. Et ouais. Et ouais vu. vu ouais, je l'ai vu. Ouais, bah, quoi alors? Bah hein bah bah bah bah bah bah bah sûr Qui est secrètement amoureux de Lisa Bah Homer quand même, euh, bon, c'est voilà. Homer Ah ouais <rire> <Et> Biloselle ah, <rire> ah non c'est père biloselle Qui est, qui est le, surpa... le seul personnage qui a sac dos C'est Krusty, c'est Krusty, Krusty, si si si, si Ouais Marge bah non, et... Ah non bah c'est Dieu maintenant bah en fait non c'est Dieu Bah ouais parce que je lui disais aussi ont tous 4 mots Bah Krusty, par contre ouais je crois qu'il y avait sac dos lui par contre on s'appelle le parrain de la mafia. Alors C'est gros Tony. <rire> c'est bien Il y a voir ces fiches C'est gros fiches. Gros tastiche. Fiche. Fiche. Ah le Qui veut tuer Bart Simpson? C'est euh, le plus de Tai euh, à, <rire> à Tahiti puis il va à Il vit à il y a un bob sur sa tête. Quelle est la marque. De... Quelle est la marque Le Pierre préféré de, de merde C'est et... buff, ouais, c'est buff, dans non, c'est Non, non, non, c'est buff ouais. C'est du. Non c'est du duf. Quelle est l'expression favorite d'Omer le to... Ah ouais ce Tu vois aussi l'homère Avec son dos là. Pourquoi Homer n'est pas intelligent Euh. Ah ça j'ai vu, ça j'ai vu l'autre fois. Il y a un crayon dans son cerveau. Ouais c'est ça. Euh, ouais ouais c'est son.. Enfin, ouais ouais c'est ça. Comment ah. s'appellent euh, les sœurs de Marge C'est Ah euh, la... oh, ouais Patty Ma seulement. <rire> c'est seulement. Ma. Pyramide Bart Simpson, bah c'est Crusty, Dans les côtes, Non, c'est Middle. Milan, Milan. Il y a Milan. Ouais, Milan. Et le nom de la famille de. de famille de Bas. Bouvi... Non c'est Flanders. <rire> non c'est moi ouais Flanders licorne. Quel animal Lisa rêve-t-elle d'avoir C'est un.. une. C'est pas une licorne de je crois. C'est pas un cheval. Pas un cheval. Je sais pas. Ouais je pense que c'est une licorne. Non c'est un poney. Non en bas c'était une licorne, je t'avais dit. On aime tous les licornes. Oui. Je l'avais dit, espèce de tête de unicorn Attends, pour voir. Attends mais do, De quelle couleur le pantalon de Bart Il est bleu, il est pas il est bleu Mais déjà c'est un pantalon Bart c'est un short Non mais C'est pareil mais non mais as le... Regarde, là t'as la tête de fiche déformée. Ah ouais. Ouais, très très très, très déformé parce que là C'est plutôt un bio gosse là Non en vrai mec, par euh contre, euh, celui qui a fait la map là il euh, y a Aubert qui est à l'entrée et Bart à la fin, mec. Le temps qu'il a du prom. Eh ah. non, par contre, j'ai lui Bah c'est Zedrox, ouais. franchement Les gars, on vous met vite fait sur les réseaux, YouTube, Twitter, Instagram, là. Vous, vous y allez si vous voulez. Sinon, les gens, on le la, la petite vrai, mapouille. Euh, la petite mapouille. On peut dire mapouille. La petite mapouille. Eh oui. Ouais, on, peut ouais. dire, on peut dire natouille. En elle vrai, était, elle était bien. Ouais, bah carrément. Mais par contre, mec, on... eh, le temps qu'il y a du prom, c'est nous, Carrément, fou. mon petit père. Les gens... Ma. Du coup, qui va arriver sur <rire> la chaîne bientôt, c'est quoi mon petit Kizan ah, Alors, ah. ah bah ça c'est Fifiche. Bah ouais, ouais. Bon du coup les gens, <rire> allez, plus on va, on va en faire la petite trop. N'hésitez pas à vous abonner, à ouais. la cloche. Et à vous abonner à la chaîne de Neze, de Fish et de Kizan qui sont tous les trois dans la description. Et sur ce, ouais, bah, sur Kizan, est-ce que t'as une un petite autre chose à dire Bah en vrai euh. Non à part vous abonner, liker puis commenter commenter si ouais voilà tout à Commenter voilà aussi à tous vos amis, voilà. Et n'hésitez pas à mettre le petit code caractère. Si vous en avez bien sûr. non à vos lit c'est bien aussi. bas et la vie. Et puis voilà, ciao les gens.